Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une nouvelle interview, je suis en compagnie de Victorine. Bonjour Victorine. Bonjour à toi Lucas. <rire> oui, bah, aujourd'hui, Victorine va bah, vous présenter son parcours. C'est pas grave, on continue, moi je garde cette prise, rien à faire. <rire> donc elle va présenter son parcours, donc tout d'abord si vous aimez les interviews, n'hésitez pas à laisser un petit like comme d'habitude. Et on va commencer sans plus attendre avec le parcours au niveau du lycée. Alors est-ce que tu peux nous parler seconde, première, terminale ton parcours au lycée Alors, le parcours au lycée, euh, bah, j'ai fait du coup une... euh, un lycée général, voilà. Un lycée ouais. général en bac ES, donc économie okay. une... euh, J'avais pas vraiment de choix en hein, de spécialité, je suis allée là parce que je devais y aller. <rire> C'est tout <rire> Ok. <rire> C'est vraiment une. Je... Bon, je sais pas, j'étais là. Je t'ai dit, la ES, allez, on y va, on y va. Bah non, mais la L, j'étais pas assez douée en langue. Pour ça mmh. et les sciences bah j'étais pas assez douée pour y aller donc l'espagnol avait... c'était pas, le... le pas ça pour le littéraire c'était pas ça anglais-espagnol <rire> non c'est l'anglais parce que euh... l'espagnol ça va encore et donc l'AES t'as fait ça et ça t'a plu au niveau des matières qui, qui étaient abordées en... Hein en vrai en seconde c'était euh... bah du coup euh, en fait on avait vu en seconde euh, l'économie ouais. en fait. et de base j'aimais vraiment pas que ce soit avec le prof d'ailleurs, et finalement, en première, quand j'ai dû faire l'AES, mmh. on s'est revu avec ce prof-là, et, et finalement, on s'est créé un petit lien, et euh, j'ai beaucoup aimé en fait économie et qui me sert beaucoup pour le BTS que je fais actuellement. D'accord, ok, donc euh, tu as fait ta première, ta terminale, donc euh, tu as des anecdotes par rapport à la première ou à la terminale, au niveau de son déroulé, que ce soit au niveau de certaines notes, ou euh, des choses que tu as peut-être aimées, pas aimées euh, ça compte le, le lycée en général Ouais, c'est <rire> ouais. comme tu veux. <rire> Est-ce que ça compte la généralité Non, euh, qu'est-ce que... Qu que je peux, euh... En vrai, non. Le truc où je me dis euh, ça a changé, c'est vraiment l'économie. au déba... De base, avec ce prof, on ne s'aimait pas. Même mm -hmm. l'économie en général, on ne s'aimait pas. Et que finalement, en terminale, j'étais là en mode, en fait, c'est très intéressant, c'est trop bien, je peux rester juste pour ça <rire> Juste ça. Mais vraiment, juste ça, par contre. Là, on euh... Non, mais rien d'autre. Les autres matières, t'aimais moins ce que t'avais en terminale C'était vraiment l'économie qui te passionnait ou que t'aimais plus que les autres euh, ouais. Après, qu'est-ce qu'on avait dit en terminale euh... Bah, après, euh, c'est vrai que les autres matières, c'est surtout les profs, comme le français, ou encore anecdote, c'est-à-dire que vraiment, le, le prof de français, on ne s'aimait pas. Ouais. Pourtant, je suis pas méchante. Mais C'était. Ouais, on était un peu. Petite souris au chat, quoi. D'ailleurs, il m'avait comparé à son chat. <rire> bon, ok, pourquoi pas. Et euh, il me mettait par exemple vraiment des 3,5. Mm -hmm. Alors qu'au bac, j'ai eu 11 quand c'est lui qui corrigeait pas. Ouais. Et là, dans mon BTS, bah, je suis à 11, quoi. D'accord, ok. Donc, c'était vraiment ouais, le français, ça collait pas forcément avec le, le professeur. Ouais. Et donc, en terminale, comment t'as fait pour choisir tes vœux sur Parcoursup Donc, t'aimais l'économie donc tu t'es dit je vais faire quelque chose dans l'économie, au niveau choix, licence, BTS, enfin comment as fait pour choisir Alors en Parcoursup, euh, bah à mon avis, je pense que pour à peu près, presque tout le monde, cas dans la classe, c'était vraiment, on est euh, pardon un du terme, on est dans la merde en fait. On ne <rire> <rire> vraiment, vraiment pas où aller. Ouais. Vraiment, bah, où euh, de base, bah, moi je vais aller dans le visuel. Donc rien mmh. à voir avec ce que je fais et l'économie d'ailleurs, hein, mais euh, voilà. Donc j'ai essayé, j'ai mis quand même des petits vœux et je voulais faire en alternance parce que je savais qu'en cours euh, temps plein normal, mmh. euh, je pouvais pas parce qu'il fallait euh, 18 de moyenne pour être accepté et encore, tu vois, c'était vraiment ah ouais. euh, très sélectif. Euh, très... Ouais ouais, c'était vraiment euh, très sélectif et surtout Il fallait un bac euh, S, euh, bon, bref, c'était vraiment pas ce que. Je voulais. Okay. Euh, donc après, je me suis rabattue donc sur l'alternance mmh. et j'ai passé euh, pas mal de mois à chercher d'entreprise, machin, tout ça. Euh, j'ai appelé, j'ai envoyé des CV, ça n'a rien changé parce qu'à chaque fois, bah, on était en phase de Covid un peu. Ah, donc c'est pas à... forcément. Bah, là, euh, on ne va peut-être pas prendre, on ne sait pas trop comment on va gérer. Euh, C'était vraiment... On euh, merde déjà que ça prend pas beaucoup. Enfin, c'est être un monteur ou une monteuse dans une entreprise. Et encore, il faut que les entreprises en prennent. Donc euh, ouais, c'est ouais. très ouais. okay, difficile. J'avais euh, malgré tout le lycée au puits en velay du coup, mm -hmm. ils font un BTS là-bas, ceux qui sont intéressés. <rire> Petit placement. Au cas où, je ne sais pas, mais vraiment un BTS audiovisuel en alternance. Okay. Et euh, j'avais donc l'école, hein, mais bah, le problème, c'est que je n'ai jamais eu de contrat avec euh, bah, une entreprise. Mm -hmm. Donc là, bah, déjà quelques voeux euh, oh, qui partaient ouais. comme ça. Mm -hmm. Et puis, il euh, bah, y a, y a, y a encore des choix à faire en fait. Je ne pouvais pas te laisser là parce que sinon, je ne faisais rien. Et puis euh, bah, j'ai un pote qui me parlait d'un BTS MDRC. Euh, vas-y, euh, je me suis dit, je vais le mettre. Mmh. Bah finalement, c'est là où j'étais acceptée. <rire> Et j'étais acceptée donc, euh, en cours normal. Mmh. Et j'avais mis quand même alternance J'avais mis trois vues en alternance, okay. euh, donc sur trois CFA différents. Et j'étais acceptée par celui qui était le plus sélectif. Parce que de base, s'il n'y avait pas eu le Covid, il faisait passer des tests français, maths, anglais, tout ça. Okay. On n'a pas eu du tout euh, cette phase euh, de, de préparation Ouais, vraiment de test, tout ça On a juste une entretien, ben, comme là Sauf que du coup, je voyais sa tête <rire> <Voilà>. <rire> mais, euh... Oui, parce que pour ceux qui regardent l'interview euh, Moi, vous voyez ma caméra sur l'interview Mais Victorine ne voit pas ma caméra C'est une histoire de réglage de paramètres Tout ça, Petite <rire> <rire> euh, anecdote Non mais, <rire> <rire> euh, du coup, on... Euh... Je parlais donc avec euh, l'ancienne la, directrice et mmh. notre euh, chef de secteur du compte, donc en vente Et on euh, ben, avait une interview, Enfin, vraiment, non, c'est pas interview merci, un entretien ouais. <rire> Un entretien euh, comme ça. Ça faisait bizarre de faire un entretien euh, comme ça. Après, j'avais l'habitude, ben, justement, avec YouTube, mais euh, on parlera ça plus tard. Mais vraiment, la meuf elle dans son... <rire> c'est un teasing, la vidéo, avoir 100% de taux de rétention. <rire> <rire> il n'y aura pas de questions, il aura a tout parlé, à leur a fait bon, t'as des questions maintenant, non Non Ah ok. Bon. Euh, non, on a fait des entretiens et euh, finalement ils m'ont pris tout, je fais sur les non mmh. Et euh, je savais pas du tout où je mettais les pieds. C'était vraiment un secteur que je ne connaissais pas. Et en plus, je même pas fait un BTS NDRC que de base je me suis renseignée. Je fais un mmh. BTS MCO, donc manager, enfin management, opérationnel, pardon, non MCO, pardon, management, euh, commercial, opérationnel. Tu connais bien ta formation <rire> okay. C'est donc... parfaitement où je suis. <rire> Et donc là, t'es en alternance, en cours continu. Comment t'as fait pour trouver l'alternance C'est comment sur ce côté-là euh, Donc là, ouais, je suis bien en alternance. Ok. Euh, donc dans un CFA euh, sur Clermont-Ferrand, où j'ai dû euh, du coup euh, emménager tout seul. Et comment j'ai trouvé l'entreprise euh, Clairement, c'est grâce au CFA parce qu'ils okay. ont euh, des partenaires, évidemment, euh, d'entreprises qui prennent chaque année, donc presque tous les deux ans, ils recyclent en fait euh, les apprentis. <rire> Vraiment, c'est bon, après, voilà. Euh, chacun fait tourner son entreprise comme il le veut. Mm -hmm. Et euh, euh, ils m'ont mis en relation donc, euh, avec cette entreprise-là. Euh, je, bah, en fait, je suis allée, euh, je ne sais plus, je crois qu'ils m'ont appelée. Je ressens la paix on me dit Allô, c'est une entreprise. Je fais Ah, bonjour! Ah. Enchantée. <rire> okay. je, je, en vrai, je la connaissais absolument pas, l'entreprise. Hein. Je vous mm -hmm. la découvre. Ouais, ok. Tu sais, il me disait le nom, je fais Ouais, je recherche sur Internet, je fais ah, Ok, c'est ça, très bien. Et euh, bah, je suis allée en entretien, donc, premier entretien de toute ma vie. Mm -hmm. Je suis arrivée, il m'a posé deux questions, je suis repartie, j'ai fait euh, C'était rapide. <rire> Et c'était quoi les questions rapide. que tu as posées pour l'entretien? après j'exagère en disant deux questions mais c'était assez rapide mais euh, me posait des questions comme bah, mon parcours que j'ai fait alors que c'est marqué sur mon CV mais en soit le parcours présenter un petit mm -hmm. peu pourquoi je voulais faire euh, ce BTS okay. euh, donc, donc euh, j'ai juste répondu qu'en soit c'était juste pour sortir de ma zone de confort parce mm -hmm. que je ne connais absolument pas ce BTS et que euh, niveau oral euh, c'est pas, pas la joie <rire> c'est pas vraiment chose que je préfère même si du coup okay. je suis je pense Impeccable <rire> D'accord, et donc tu fais euh, cet entretien, toi dans ta tête tu dis que c'est passé, c'est pas passé je sais euh, pas. En... Je sais pas. Bah en fait j'étais, ouais, il... il montrait pas vraiment de signes en mode, euh, ouais c'est bien, pas bien euh, Non il n'a pas montré grand chose, après il essaie de me faire stresser en mode, ouais j'ai enfin, je... <rire> <rire> eu plein d'interviews, ouais. enfin plein d'interviews J'ai eu plein d'alternants, de gens qui sont venus pour un entretien <rire> non, <rire> du... j'ai passé un ouais, entretien et il me fait, il ouais, y a pas mal de, de personnes et tout, j'attends. Alors, euh, j'ai peut-être vu une personne de l'Institut des Métiers. Mm -hmm. et, euh... Ah oui, vas-y, attends, j'en prends un truc, mais vraiment pour euh, structurer la chose. Euh, donc là, il, moi, il me dit ça à l'entretien mm -hmm. et euh, je sais pas, une semaine après ou deux, il euh, y avait une, une réunion en gros euh, au CFA. Euh, pour savoir où on était pour les recherches d'entreprise, pour nous présenter un petit peu quand même, euh, pour percevoir bah, en vrai, parce qu'on n'avait pas pu se voir justement là, en vrai. Mm -hmm. et, euh, et du coup, ben bah, là, euh, on y va. Et j'ai appris du coup euh, qu'il y avait une personne qui avait, un, qui avait aussi une journée de test, mm -hmm. juste avant moi. C'est-à-dire vrai que le euh, je ne sais plus c'était quel jour, on va dire jeudi, et moi c'était vendredi. Mm -hmm. voilà. Et ben bah, elle, elle l'avait passé, tout ça. Et... Euh, en mode euh, ouais bah moi je crois qu'ils m'ont pas pris et tout machin je suis en mode ah ok bon mmh, on va voir moi je, je passe je crois que je suis restée une heure et demie en gros j'ai fait la fin de la fin journée du magasin mmh. donc c'était assez drôle parce que il me dit bah va voir les clients et qu'est-ce que je leur dis aux clients je ne sais même pas quelles chaussures vous vendez je ne sais rien du coup j'arrivais avec les clients je faisais voilà bon, je ne connais pas le magasin mais euh, faut que je lui montre que je peux parler à quelqu'un donc euh, je on va regarder ensemble les chaussures puis je vais vous, juste vous dire mon avis. <rire> vous... en fait, je... C'est du consulting que je fais en fait. C'est ça. Là, là vraiment, en plus ça va. Je tombe sur un coup assez sympa. Là. Big up à Donc ça fait bonne impression et c'est là qu'il s'est dit oh il me le faut dans mon équipe. Ouais. Et après je refait. avec eux en fait. Ils m'ont réappelé, appelé. Mmh. Ils m'ont dit on te prend. Mais on va reparler d'un truc à soi. Hein, je me dis putain qu'est-ce que j'ai fait <rire> et... et au final c'est juste que. Ils ont un site internet, et que mmh. sur mon CV, euh, j'ai mis que j'avais de bonne connaissances des réseaux sociaux, que je faisais du montage, voilà ouais. Et ils m'ont dit qu'ils avaient besoin de quelqu'un qui se connaisse, enfin, qui en connaissait un petit peu bah, sur les réseaux, euh, que ce soit Insta par exemple pour eux. Mmh. Et, euh, et du coup, ils m'ont fait « Ouais, tu connais Poupou, machin, qu qu'est-ce qu que tu pourrais nous apporter dessus ?» J'ai fait « Bah en soi, euh, si vous voulez, je fais votre Insta, moi, y a pas de souci aucun problème, je prends des photos, vidéos. » Et au final, je pense qu'ils m'ont pris surtout pour ça. Ah oui, parce que tu avais des compétences supplémentaires que peut-être les autres ne mettaient pas en avant. C'est ça. Et euh, donc, du coup, pas maintenant, euh, j'ai demandé à mon patron euh, d'avoir un vrai temps pour faire l'Instagram. Euh, et donc, je gère l'Instagram euh, de, de ce magasin. Mm -hmm. et, euh, et maintenant, je peux aussi faire du, du montage un peu. De... Je fais mes chaussures, petit montage, montrer la nouvelle collection, c'est sympa. D'accord, ok, c'est sympa. Donc, ouais. tu arrives quand même à mettre un peu d'audiovisuel dans ce que tu fais, même si ça est pas. À la base. Ouais, ça n'a rien à voir avec les compétences qu'il faut valider en fin d'année, mais c'est pas grave. <rire> <rire> ça me fait plaisir quand même. On m'a entendu, ils oh là Et donc, ça, on va y venir juste après pour le côté compétences audiovisuelles. Mais toi, tu aimerais faire quoi du coup après ce BTS Directement travailler, faire une poursuite d'études Qu'est-ce enfin, qu que t'as comme projet euh, Alors, clairement, je ne sais pas encore quoi faire réellement. Hein, je sais que je vais continuer. Ouais. Je vais pas le travail tout de suite, même si en vrai euh, c'est ce que je voudrais, mais je me dis que non, <rire> c'est vraiment euh, non, il me faut autre chose. Ça, me, non, ça ne va pas. Euh, du coup, ce BTS ouvre pas mal de portes parce qu'on apprend le marketing, on apprend la gestion. Enfin, en fait, on, on voit tout en global et en général, mm -hmm. ce que les euh, personnes d'avant qui sont maintenant en licence, mm -hmm. euh, c'est vraiment que euh, le BTS là, il nous aide vraiment pour les licences une licence, on va pas dire facile, hein, après ce mmh. BTS, mais ils nous apprennent vraiment plein plein plein de choses, qu'au final, quand tu arrives à une licence, tu sais au moins les bases, tu sais où tu vas, tu okay, es je pas vois, perdu. Ouais. Quoi. Donc, André, okay. ça rassure. Mais euh, je sais que je partirai sur une licence après de quoi, pour le moment, je ne sais pas. Mais je me voirais bien pour faire, euh, si je continue euh, vraiment dans, dans cette idée branche. de vente, euh, ouais, euh, Community Manager. Community manager, quelle prononciation Yes, of course. <rire> D'accord, ok, je vois. Donc, ça, c'est pour tout ce qui est côté études. Et donc, tu as parlé un peu du côté montage vidéo, euh, compte Instagram à gérer et tout. Donc, ouais. euh, à côté de ça, tu as une chaîne YouTube. Que tu as commencé quand J'ai commencé en 2014. 2014. Je me <rire> sens 2014 Et pourquoi tu as. Enfin, quelle a été ta première motivation de commencer alors, euh, attends, j'appelle mon mois d'avant. Non, en vrai. <rire> <rire> euh, pff, bah, parce que je jouais beaucoup, je pense, et que je voyais euh, pas mal de monde le faire. Ouais. Et je euh, sais pas, je sais, j'aime bien faire des lives. Pardon. Le problème, c'est que chez moi, il n'y pas de connexion, donc je suis chez les grands-parents pour le faire. <rire> c'est une <rire> Non, mais du coup, vraiment. Et le pire du pire, la première vidéo, c'est même pas mon gameplay. Allez hop, ça va. <rire> <rire> oh non. <rire> Et tu le faisais passer pour ton gameplay ou tu disais juste genre compile de quelqu'un Non même pas, c'est juste que je parlais de son gameplay. Mais euh, mais en plus c'était vraiment trop mal fait parce que j'avais pris son image, sauf que mm -hmm. j'avais pas le logiciel de montage. Du coup tu vois l'image hyper loin. Je suis en mode bon ok. Après Validier, le deuxième. Exporter, publier. Le deuxième dis-moi n'y avait pas de souci ouais, et tout et puis là je suis en mode « bon ok. <rire> Continuons. Okay. Euh, mais après, ouais, la motivation, je pense que, parce que jouet, je jouais, je voyais que ça pouvait être, je sais pas, marcher, ça me faisait passer mon temps, j'aimais pas trop le, les, les cours, du coup ça mm -hmm. me faisait penser à autre chose. Et donc, voilà. est-ce que cette expérience, <rire> un peu, euh, parce que t'as fait euh, combien, plusieurs centaines de vidéos sur YouTube Combien as fait, 100, 200, 300, je sais pas, à peu près, ou tu dirais <rire> Je vais dire ça en deux ans et demi. Ouais, et donc du coup, par rapport au, au nombre de vidéos, tu penses combien Là, je suis à 186 vidéos et je pense qu'il n'y a pas tout, parce qu'il y en a qui sont en privé, d'autres qui ne sont pas en privé, donc au moins, ouais, ouais 250, 300. Et euh, ouais. qu'est-ce que cette expérience de réalisation de vidéos, ça t'a apporté, par exemple, pendant ta scolarité, euh, peut-être collège, lycée, parce que là, tu te dis, pour tes études supérieures, ça a été un plus, tu peux gérer le compte Insta, faire du montage vidéo, et ça, c'est vrai que ça peut être recherché par les recruteurs. Qu Est-ce que ça t'a servi pour le collège-lycée ou pas du tout que ce Soit expression orale, créativité, sujet d'invention et choses comme ça Pour euh, le collège-lycée, euh, en fait, ça m'a servi un petit peu parce que j'ai lancé ma chaîne mm -hmm. et puis en collège où j'étais, on faisait beaucoup de petits films de ou court enfin, des courts-métrages. Mm -hmm. euh, on a fait des clips euh, aussi des hip-hop et, euh, et du coup, euh, J'aimais bien voir euh, bah, le monteur, qui, ce qu'il faisait, en fait. Et je me suis clairement dit que je pouvais le faire, en fait. juste en fait, bon, bah, ça va, je vais peut-être me lancer là-dedans. <rire> du coup, <rire> je sais pas si c'est un compliment ou pas pour le mec, mais euh, voilà. <rire> il, y a, il y a des fois où le montage est vraiment, sans mentir, j'espère qu'il ne passera jamais par là, mais <rire> sans mentir, le montage qu'il avait fait sur le court métrage réalisé, au mm même moment, il y a une, une explosion. Et c'est clairement... Une explosion que tu en retrouves sur YouTube en racontant euh, filtre fond vert, fond vert explosion là, et que tu vois l'explosion faire ça. Bah, comme euh, je sais pas, j'ai mis une dé... en début de vidéo il y, y a peu de temps où j'ai clairement juste mis une petite explosion et c'est enfin, c'est même pas une explosion, c'est un petit comme ça, c'est trop mignon. Et du coup, bah, ça c'est juste le truc de fond vert donc euh... ouais, donc c'est <rire> si pas payé... difficile à faire quoi, c'est ça Non, c'est ça, c'est payé pour ça, moi je le sais, je veux. <rire> D'accord. Et donc pour les cours, donc pour tout ce qui va être association et tout euh, autour, ça t'a aidé, c'est ça Genre réalisation de court métrage d'école. Ça, oui. Après, ma bah, ça donne plus euh, d'imagination. Euh, mm -hmm. En mode on peut le faire là, machin. C'est la seule fois où je parlais j'étais en mode oh, une telle science. Non. Ok. <rire> mais je pense pas mieux quand même. Mais je... sais. Je... <rire> niveau ça, après si euh... après c'est juste de la créativité, mais aussi qu'en art plastique, du coup, ça m'aidait euh, beaucoup, même si du coup c'était plus en dessin ou euh, mm -hmm. ou euh, réalisation à faire, mais je sais que bah, ça m'aidait plus à la créativité. Ok d'accord, ça marche. <rire> et euh, t'en as parlé aux autres autour de toi, de ta chaîne YouTube Ou ceux qui l'ont trouvé qui sont tombés dessus Ou comment ça s'est passé euh, ce côté-là Parce qu'il y en a parfois, euh, aussi dans la communauté, dans les abonnés, qui se disent qu'ils veulent parfois lancer leur projet et tout, mais qu'ils ont peur d'affronter le regard ouais. des autres, et de se dire si je suis jugé ou si je fais un truc pas comme les autres, tu vois. Alors en plus j'ai lancé ma chaîne, euh, parce que... Je l'ai abandonné aussi au, au bout d'un petit moment. Mais quand j'ai lancé la ma petite scène, donc j'étais vraiment au collège, les pires années euh... ever pour le collège, euh... c'est vraiment les... les pires. Tu peux pas les commencer après Non, non, collège, bien. Euh... C'est vrai que quand je l'ai lancé, euh, au départ, je ne l'avais pas... pas vraiment dit. Et puis, euh, de toute manière, quand je vis à une personne après... Euh... Bon, ça va très vite, quoi, dans un petit collège, en oui. 50. Euh... Le virus se propage vite, hop <rire> C'est hyper que Covid, quand le truc c'est bon Mais non, non Et en fait, au départ, ça allait... Euh, et c'est au moment où, pour m'amuser, j'ai fait une musique. Qui est ridicule, mais ça m'a amusé sur le tas. J'avais vraiment j'ai juste mis une musique, j'ai changé de sujet. Pardon, j'ai chanté Non. Changer de sujet. <rire> voilà ça. Chanter dessus. Et, euh, et puis, il n'y avait pas de paroles. J'inventais les paroles en même temps que chanter chantais. Enfin à ah, jamais faire, hein, mais euh, ça m'a amusé de le faire. Ouais. Et, euh, et là, c'est vrai que j'ai pu voir euh, les gens qui réalisent ce que j'avais vu la chaîne et euh, au niveau de cette musique, c'est vrai que c'était un petit peu chiant, quoi. Par exemple, on allait donc on avait un city, mmh. attention. Oula. Et euh, je pouvais entendre ma musique sur les enceintes j'étais en mode, ah, yes, en mode, hey, regarde, c'est ton son. Hey, je te fous de ma gueule, mais... <rire> Tranquille tu sais il y a des vidéos ou parfois il y a des sujets où c'est plus difficile de faire du contenu dessus mais après soit ouais, on le retire, ça. soit ça passe avec le temps Mais euh... il y en a encore qui m'en parlent, quand... enfin il y a avant parce que du coup je leur parle plus au jour du collège mais euh... <rire> euh, il y en a où euh, ils sont revenus, il y a peut-être, euh, je sais pas, euh... j'ai fait un live, il y en a un qui est revenu et tout euh... Et il me fait, ouais, ils sont sans beau et machin, et tout. Euh, il m'a ressorti des trucs du passé euh, vraiment, mais <rire> anciens. J'étais en même temps, ça va, t'as avancé. Et oh, c'est <rire> passé 5 ans là. En tout temps. <rire> <rire> et oh, <où>, 2021, <rire> à jour, à jour. Abuse pas, quoi. Mais euh, non, en vrai, euh, je regrette même pas d'avoir fait la, la musique. Je sais que je l'ai mis en privé parce que sur ma chaîne, au bout moment, je voulais arrêter. Du coup, j'avais tout mis en privé, j'ai juste laissé les lives, et tout ça. Mm -hmm. Mais euh, je ne regrette pas de l'avoir fait ou même j'avais fait une autre musique aussi. Euh, mm -hmm. D'ailleurs, euh, là, bizarrement, c'était un petit peu mieux. Du coup, ils sont moins de ma <rire> C'est bizarre, mmh. donc... mais euh, non, fais... je ne pas d'avoir fait de la musique, les machins, il a pas Non, vraiment... Euh... Et tu fais quoi comme type pas... de contenu d'habitude Parce que euh, tu as parlé un peu de la chaîne et tout, mais tu n'as pas dit le contenu que tu ouais. faisais. C'est vrai. <rire> C'est un bon début pour une fin d'interview. <rire> <rire> Ça va. Euh, sur la chaîne. Alors, vous pouvez retrouver... Non. <rire> On va retrouver euh, principalement, donc là pour moment des lives, parce que je relance ma chaîne depuis novembre. En fait, depuis le, euh, le confinement, c'est novembre, hein, si je ne me trompe pas. Ouais, à peu près, on va dire ça. <rire> ouais, Allez, on va dire. Euh, dans... des... Non, non, l'idée, bah, depuis novembre, j'ai repris ma chaîne. Mm -hmm. Et euh, donc, j'ai repris des lives bah, pour essayer de refaire venir les gens. On dit, hey, je ne suis pas morte. Après euh, deux ans et demi, voire peut-être trois, non, je crois deux ans et demi, mm -hmm. euh, d'inactivité totale dessus, où j'avais complètement arrêté, parce que je n'avais pas vraiment le temps. Voilà. Et là j'ai repris l'envie, surtout okay. depuis que j'ai ma petite amie euh, de Play, que je voulais depuis très très longtemps. Okay. Et, et là du coup j'ai repris, et là il y a beaucoup de live sur euh, des jeux, bon, ça peut être euh, GTA, Assassin, euh, Brawlhalla, Rocket League, en fait n'importe quel jeu, quand j'ai envie d'y jouer, j'y joue. Voilà. Mm -hmm. Après s'il y a audience qui suit, tant mieux, si l'audience ne suit pas, bah tant pis, dans tous les cas je vais jouer quand même. Ouais, okay. <rire> euh, parce que voilà ce que je dis sur ma chaîne on faut pas s'attacher à un jeu faut s'attacher à la personne en soi parce que je vais changer de jeu je vais faire des lives juste ouais. moi comme ça voilà. après il y a aussi, euh, en vidéo en vidéo c'est plus euh, plus libre on va dire même s'il y aura des, des vidéos aussi euh, qui sont sur les jeux hein. mais par exemple il y a une FAQ qui est en approche il y a une vidéo sport ouais, moi je fais du sport rigole pas il mais... <rire> <rire> <rire> euh... <rire> y a une vidéo sport où, voilà après, a, à mon avis, il y aura des petits blogs quand on pourra sortir. sortir. <rire> euh, mais ce sera plus libre et euh, c'est pour ça que c'est un peu c'est un peu de un truc. Parce que sinon, je vais m'ennuyer. La preuve, parce que j'ai abandonné ma chaîne pendant deux ans, deux ans et demi, là. Mm -hmm. euh, parce que je faisais que du GTA. Et au bout mm -hmm. d'un moment, ça m'a saoulé, mm -hmm. je n'ai plus jouer Sauf que comme j'étais assez petite, ben, -y, je voyais qu'il plus personne suivait. bah ben, c'était des motifs de ouf à essayer de relancer sur un autre jeu, un machin, parce que personne ne te suit. Donc, ouais. Où arrêté. Ok d'accord. Ouais. Et là tu t'es dit après avec les études supérieures, euh, je vais reprendre, je vais faire simple Et finalement les gens euh, commencent à revenir et ça commence à, à reprendre de l'ampleur petit à petit. Ça commence, à, ça revient petit à petit. Euh, voilà, l'oiseau fait son nid. <rire> <rire> <rire> C'est ridicule, mais non, mais petit à petit, voilà. Après, je sais que chaque soir, bah, quand je reviens sur des cours ou du travail, je fais un petit live, euh, ouais, une heure et demie, deux heures en général. Et okay. après, quand je suis rentrée, je n'en fais pas parce que je n'ai pas oublié d'en faire. C'est vraiment quand j'ai envie. D'accord, ok, <rire> ça marche. Du coup, euh, est-ce que pour terminer, il y aura un dernier point que tu aimerais aborder, que ce soit soit au niveau YouTube ou au niveau scolaire ou un conseil ou quelque chose à dire Attends, j'ai ma mère. Fin de vidéo. <rire> <Non>. <rire> Juste envie de vous dire, euh, même si des fois euh, vous avez envie de lâcher, parce que moi ça m'arrive mmh. très souvent, euh, bah, en fait mmh. ne lâchez pas, poussez-vous à le faire, parce mmh. que sinon vous allez grave regretter. Parce que moi bah, je regrette en vrai d'avoir lâché ma chaîne pendant deux ans, mmh. euh, alors que j'aurais pu continuer, parce que ça se trouve j'aurais eu une communauté euh, après mmh. sur d'autres jeux, et tu vois je ne sais pas, et là de la relancer c'est vrai que c'est plus dur que de limite créer une nouvelle chaîne. Ouais, je de relancer une chaîne qui a été inactive, euh, voilà sachant que idée pour ceux qui, je sais pas si vous êtes dans le même cas, mais en tout cas, euh, j'avais la monétisation, et euh, être inactif pendant deux ans, vous la perdez, voilà, ne soyez pas inactif, fin de vidéo <rire> <rire> Et c'est là-dessus qu'on terminera la vidéo, donc je vous remercie à tous de l'avoir regardé donc si jamais vous voulez poser des questions à Victorine, que ce soit sur son parcours scolaire ou sur sa chaîne, bah, il y aura le lien dans la description, enfin dans le premier commentaire épinglé, donc je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée, travaillez bien, hein, comme d'habitude, un petit like si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, et on se retrouve très vite, ciao tout le monde, bisous